Nous sommes une fois de plus au rendez-vous de l'actualité sur les antennes des médias leaders TV et WatFM. Bienvenue au tribunal de l'actualité, une juridiction pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalé Drago, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les yeux au siège. Bonjour et bienvenue. Bonjour président de bonjour Jules Vaha. bonjour madame, monsieur. Bonjour Juge Bouguma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Je le disais en début d'émission, notre convoqué du jour est Kémi Seba. Il est le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour à vous. Alors vous êtes régulièrement à Ouagadougou, comme je l'ai dit, vous êtes une personnalité aussi bien adulée que controversée. Euh, je me rappelle de votre séjour, dernier séjour à Ouagadougou, c'était en décembre 2019. Ça s'est terminé par une convocation devant les juridictions pour use, euh, outrage au chef de l'État. Avec le recul, euh, quel regard vous portez justement sur cet épisode-là Est-ce que vous faites votre mea culpa Vous assumez les propos qui ont été tenus vous savez, je fais le tour du monde et donc les gens qui suivent notre actualité un peu partout, nous allons, euh, ont l'habitude de commenter, d'analyser et beaucoup ont trouvé grotesque la criminalisation d'une critique politique vis-à-vis d'une élite sous-régionale, C'était pas simplement contre le président du FASO, mais une élite sous-régionale qui objectivement aujourd'hui euh, et depuis un certain temps malheureusement se soumet au désir de l'oligarchie française, et je dis bien l'oligarchie et non pas le prolétariat français, qui n'est pas responsable, il ne faut pas mélanger les deux. Et la manière dont on a utilisé le procédé qui consiste à dire euh, « quelqu'un monte la lune, on se préoccupe de son doigt » est risible Je regrette que quand Macron ait mis une pression politique aux dirigeants du G5 Sahel et aux présidents de la sous-région, je regrette que influencé sans doute par une classe politique ici et à d'autres endroits du Sahel nos dirigeants est baissé d'un ton et est reculé et dans le même temps je reviens d'une tournée où j'ai été reçu quand même avec beaucoup d'amour et d'honneur par les autorités maliennes et guinéennes euh, je remarque qu'il y en a d'autres qui sont en train de prendre leurs responsabilités, qui comprennent qu'on ne peut pas toujours euh, fermer les yeux ou baisser les yeux. Il y a la liberté d'expression, on ne le nie pas, mais est-ce que cela ne vous impose pas aussi une certaine élégance dans les propos que, Moi, la question que je vous pose, vous avez déjà écouté les Gilets jaunes, comment ils parle de Macron Bizarrement, dans certains pays démocratiques, l'élégance, euh, c'est une question à géométrie variable. Ici, on confond critique politique et crime de lèse-majesté, lâcheté et politesse. Moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. On, on m'a arrêté. Quand je suis sorti, j'ai vu le nombre de gens qui m'ont dit tout le long euh, du séjour « merci » pour euh, avoir dit la vérité vis-à-vis -vis des dirigeants de la sous-région. C'était des gens du FASO. Donc euh, je dis et je répète, mon problème ce ne sont pas les hommes. J'ai de l'affection pour mes aînés, mais mon problème c'est la soumission politique de bon nombre de nos dirigeants vis-à-vis -vis de l'oligarchie française. Qu'on ne détourne pas le propos à chaque fois que l'on ne veut pas regarder les choses en face. Ça, c'est de la lâcheté politique. Maintenant, je redis, et je terminerai par là, parce que c'est très important. Il euh, y a eu, évidemment, un propos qui a été sorti de son contexte, on le sait, d'accord Et pour donner l'impression que Kémi seba alors, pour reprendre la terminologie de la génération hip Kémi Seba est Thug Life, Kémi Seba est Impoli, Kémi Seba est ceci et est cela, mais dans le fond, les analyses politiques rigoureux ont su, ont dit, ont répété dans la sous-région que c'était une critique fondamentale vis-à-vis -vis du système de la France-Afrique qui était en train d'essayer d'accélérer la cadence. Rappelons que c'est à cette époque que l'annonce a été faite de la monnaie ECO, version euh, Ouattara et Emmanuel Macron. D'ailleurs, on dit que ECO, c'est l'acronyme d'Emmanuel, Command Ouattara. On peut se poser des questions dessus. J'ai vécu ça comme un homme. J'ai été mis en prison à quatre reprises. La prison risque de devenir l'hôtel pour moi. C'est Martin Luther King qui disait que quand vous menez un combat pour changer les conditions de vie d'une société et d'une population. Vous devez être prêt à être privé de votre liberté. Eh bien, je concède que c'est une réalité. J'ai été mis en prison à deux reprises en Afrique, deux reprises en France. Euh, euh, euh, oui, c'est ça, en Afrique et en France. J'ai 39 ans aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, je ne serai plus de ce monde, comme nous tous, peut-être que je partirai plus tôt. Mais je vis droit dans mes bottes, en étant en adéquation, avec mes convictions. Et c'est ce qui me vaut, tout à l'heure l'aîné le disait, L'adoration la, la, la, que je trouve excessive, parce qu'on ne doit adorer que Dieu, à mon sens, de certains, et la haine, la colère, l'hostilité ou la jalousie, d'autres, peu importe. Moi, je suis en harmonie avec ce en quoi je crois. Et je sais que je lèguerai à mes enfants un monde où leur père se sera battu pour leurs droits. – oui. parce que c'est la question des généralités, toujours sur le même sujet. Vous disiez à la barre que vous vouliez envoyer un électrochoc. Est-ce que c'est pas... Vous savez, quand on envoie l'électrochoc aussi, la réaction, elle n'est pas maîtrisée. Hein Tout à fait. Mais c'est la... la pro... Vous savez, euh, moi, je suis un passionné de médecine. Mon père, est, à la retraite aujourd'hui, était un grand médecin. Et quand quelqu'un est dans le coma, l'électrochoc, on le fait pour le sortir de ce coma. Parfois, il ne sort pas. Parfois, il sort. Quand je vois les réactions que, qui, ont, qui, ont été, qui, ont suscité, qui ont été suscitées par mon propos, excusez-moi, je pars du principe que j'ai touché dans le mille. Et je sais pertinemment qu'au moment où je passais ce propos, j'exprimais je, ce propos, que Macron et Ouattara se réunissaient pour faire cette grande annonce, ce discours qui a été suivi aussi bien par une foule à Ouagadougou qu'en Afrique francophone via nos réseaux sociaux suivis par quasiment un million de personnes et de manière virale par d'autres gens, ça a entraîné un effet boule de neige. Aujourd'hui, la question de la monnaie éco, nous on a réussi notre ingénierie sociale. La plupart des Africains, des jeunes africains francophones ne sont absolument pas dupes du projet de monnaie éco proposé par Emmanuel Macron et Ouattara. Parce que la majorité d'entre nous, peut-être que je suis en train d'avancer sur les questions que vous voulez poser, mais la majorité des jeunes africains et moins jeunes veulent un taux de change flexible arrimé à un panier de vie. C'est pour ça que j'ai été mis en prison, c'est pour ça que j'ai été expulsé du Sénégal, c'est pour ça que je suis expulsé de Côte d'Ivoire. Et Macron a essayé, en comprenant notre message porté, a essayé de court-circuiter le projet en faisant du vol industriel, du pillage industriel, d'accord, en reprenant le, le terme éco, mais en maquillant le franc CFA, reconnaissant quand même une petite victoire symbolique, à la suite de nos mobilisations, les comptes d'opération ont été supprimés. Ça c'est le fruit de notre combat, concrètement, et c'est historique. Mais il a laissé le taux de change fixe arrimé à l'euro, parce que ça arrange les entreprises françaises et les entreprises occidentales. Donc comme moi j'attaque de la manière dont j'ai attaqué en fin décembre de l'année 2019, si je ne m'abuse, cet électrochoc-là, au départ certains sont choqués, c'est le but, mais à la fin ils finissent par comprendre que le propos que nous énonçons est un propos avant-gardiste pour dire faites attention, on est en train de vouloir nous incarcérer une nouvelle fois et notre génération n'acceptera pas ça. Alors c'est vrai que vous êtes actuellement au Burkina Faso et mmh. l'actualité c'est aussi le procès Thomas Sankara et 12 de ses, ses compagnons. Mmh. Euh, vous connaissant hein, et les discours de Thomas Sankara que vous reprenez, que représente ce procès-là pour vous Qu'on soit très clair, moi je ne reprends les discours de personne mais je m'inscris dans une continuité. D'ailleurs, Thomas Sankara avait sa réalité qui est différente de la nôtre au XXIe siècle. Euh, le capitalisme d'hier a muté pour être dans une sorte de, de néolibéralisme globalisé, tendance un peu cool, qui est parfois acceptée même par les colonisés d'hier, ce qui est un drame. Donc il y a des nuances qui est important de préciser. Mais euh, le, le procès, pour moi, et d'ailleurs je passe le salut à mon avocat, mon frère et ami Maître Farama, d'accord, qui est l'un des meilleurs avocats d'Afrique francophone, avec d'autres, hein, il y en a quelques-uns qui sont aussi très puissants, notamment au Sénégal, mais moi, ce procès n'aura de goût. C'est comme euh, quand je mange à Tchéqué, si on ne me donne pas les, les ingrédients qu'il faut pour que la Tchéqué ait du goût, je ne mange pas. Si euh, M. Blaise Camporé reste dans sa résidence 5, 6 ou 7 étoiles euh, en Côte d'Ivoire pendant que le procès a lieu, je serai mal à l'aise. Si le gouvernement français, qui euh, de toute évidence a été très soulagé de voir qu'un trouble fait comme Sankara, qui à son époque était lui aussi diabolisé, qui à son époque était lui aussi... Très controversé, d'accord. Euh, si le gouvernement français n'est pas cité dans les responsabilités directes ou indirectes par rapport à cette exaction, c'est quelque chose qui me posera problème. À ah, vous écouter, vous avez déjà le verdict avant la, la fin du procès. Je n'ai pas le, ver... je ne sais pas que j'ai le verdict, mais je suis en train de rappeler à ceux qui vont prononcer le verdict qu'il faut être capable de cibler les bonnes cibles et les bonnes entités, les bonnes personnes. Je suis fatigué. Qu'on vive dans un monde où ceux qui risquent leur vie sont soit persécutés, incarcérés criminalisés, euh, ou abattus en, en, en, en, à mi-chemin, et que ceux qui sont les meurtriers, ceux qui profitent des crimes, ceux qui profitent de l'oppression, finissent dans des résidences 5 étoiles, bien entourées parce qu'Abidjan est doux. Tout le monde le sait. Et donc je suis mal à l'aise que euh, Blaise Compaoré ne figure pas. Certains vont dire « Mais Kémy, as-tu des preuves que Blaise Compaoré est le commanditaire ?» Il y a, euh, dans une enquête euh, politique ou judiciaire, des éléments toujours à rappeler. Pour savoir qui est responsable Il est important de savoir à qui profite le crime. Qui, à la suite de la mort de, du président Thomas Isidore Sankara, a été nommé président Qui a effectué la « la rectification » de la révolution À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Tout le monde sait de quoi je parle. Dans la rue, quand je parle avec les gens, tout le monde me dit « Kémy, dis-le » Parce qu'on ne comprend pas que les gens n'osent pas le dire avec simplicité. Comme s'il y avait une chape de pont plomb, tout le monde a peur de prononcer le, le, le, le fait que euh, Blaise Comporé a une responsabilité évidente. L'Afrique francophone entière, la diaspora, les Caraïbes, le monde noir le sait. Pourquoi on a peur de le dire Pourquoi on a peur de dire aussi que l'oligarchie française a une responsabilité directe ou indirecte dans cela, à travers ses marionnettes de l'époque, Félix ou boigny et d'autres, d'accord, qui euh, n'aimaient pas trop euh, le jeune virulent, irrespectueux, irrévérencieux, comme on le surnommait à l'époque, ça me rappelle quelque chose, Thomas Isidore Sankara. Je pense qu'il faut qu'on cogite, qu'on réfléchisse dessus. Oui. – oui, euh, oui, mais en même temps, même quand nous avons envie de juger notre propre histoire et que nous donnons les moyens de les gérer avec ceux qui sont à notre portée et qui sont d'abord avec nous, mm -hmm. quelquefois on n'a même pas la possibilité que, ce, que, ce, que ces personnes de façon entière soient présentes et qu'on puisse le faire. Comment est-ce qu'on peut… Euh, on peut dès, dès cet instant-là exiger de l'autre aussi, euh, autant au de réponses, si on n'arrive pas, je prends le cas du procès, par exemple, avec Blaise Comparé qui n'est pas là. Vous parlez de la France. Quand on ne peut pas faire, on, on, ne, peut pas, on ne peut pas fixer les responsabilités de, de Blaise dans sa présence, comment être si exigeant avec l'autre? Mon très cher frère, votre question est pleine de sens. Et je vais vous répondre en deux points. Le premier point, c'est que à travers les meurtriers de Thomas Sankara, c'est le système qui a tué ce Thomas Sankara que nous remettons en cause. Le problème, c'est que le système que nous remettons en cause est encore présent aujourd'hui. Des gens qui ont marché avec Blaise Camporé sont encore aux affaires aujourd'hui. Bah, okay. vous, vous me reprochez quand je cite des noms. Vous dites que vous quand je suis en garde le à vue, vous me critiquez. Non, non, hein, non, quand non. je parle de, oui, des fins d'année... Vous avez je parler, dit que de la rue, on vous dit des Aujourd'hui, vous avez venu vous parler. Mais dites-le Je veux dire. si vous me permettez de terminer mon propos. Quand je dis des choses... Euh, on me dit irrévérencieux, et impoli. Et quand je dis que je m'attaque au système et que je suis dans les idées et pas les personnes, vous dites dites les choses. Il faut savoir exactement de quel côté vous vous situez. <rire> Maintenant, pour terminer mon propos, je vous avais dit que ne serait pas facile avec moi, mais je vous aime beaucoup, <rire> vous le savez. Euh, beaucoup de dirigeants, de, de, de, de membres du gouvernement d'aujourd'hui ont été, on le sait, des compagnons de route de Blaise Comporé. Certains se sont tournés, officiellement, et ont dit « Nous ne nous reconnaissons plus dans cette démarche très bien. » Et puis il y en a, qui se retrouvent dans le gouvernement, mais qui sont encore des personnes qui, euh, directement ou indirectement, se sont bâties à travers justement la période Blaise Kampauré. Et je répète une chose, Blaise n'est pas euh, en Côte d'Ivoire au chaud, euh, enfin au chaud, je pense qu'il est dans un endroit très climatisé, euh, bien entouré. Il n'est pas dans son confort simplement parce qu'Alassane Draman Ouattara le protège. Il est aussi dans son confort parce que certains dirigeants d'ici je ne parle pas du président Roch Marc Kaboré, on met de côté parce que je sais que les choses sont un peu plus complexes en ce qui le concerne. Mais dans son entourage, il y a beaucoup de gens qui savent que si on commence à faire venir Blaise Compaoré, on va faire venir toutes les personnes. Qui Moi je n'ai pas la liste exhaustive, je vous parle du système. <rire> vous voyez, je, je respectais quand même ma liberté de m'exprimer comme je le souhaite. Vous et au tribunal de et, et, et, et, et, et, et, sans et, langue de bois. Sans langue de bois, <rire> c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, vous le savez. Et donc je conclurai mon propos en vous disant que il faut qu'il y ait des mobilisations. J'ai fait à plusieurs reprises, ici à Ouagadougou et dans toute l'Afrique francophone, nous continuons à le faire, le procès de la France-Afrique. On a organisé de manière concrète, et ça a été intitulé ainsi, des meetings qui s'appelaient le procès de la France-Afrique. Tant qu'on ne s'attaque pas au système, rien ne changera. Comme Paoré est un nom, mais c'est un nom qui cache un système. C'est là qui cache la forêt. Et tant qu'on ne veut pas remettre en question ce système, qui aujourd'hui se présente comme notre allié militaire, mais qui en réalité euh, ne fait rien d'autre amplifier la dynamique de l'insécurité dans cette région qu'est le Sahel, tant qu'on ne mettra pas les pieds dans le plat, nous n'avancerons nulle part. Et donc je dis, et je répète, oui, euh, c'est bien quand la société civile parle de démocratie, il faut le faire, de bonne gouvernance, il faut le faire. C'est ce que nous faisons continuellement avec l'ONG Urgence Palafricaniste, mais je dis qu'on ne peut pas se contenter que de cela, il faut appeler un chat, un chat, le néocolonialisme. Endogène et exogène, parce que la France-Afrique, c'est la juxtaposition de deux élites. C'est ça dont nous devons parler, c'est ça que nous devons dénoncer. Et ainsi, on aura beaucoup plus de capacités de faire venir à nous ceux qui sont les véritables responsables de ces crimes. Et je dis par rapport aux dirigeants qui sont aux, aux, aux accusés qui sont ici, qui sont pour moi des sous-fifres. Euh, oui, bien sûr que ceux qui sont cités et qui sont euh, qui seront jugés coupables devront être condamnés, évidemment. Mais on ne doit pas s'arrêter en bon chemin. Et la population du Faso a une responsabilité. Parce que quand Sankara est mort en 87, la révolution est venue longtemps après. Notre population a la responsabilité, je dis notre parce que je m'inclus en tant qu'Africain dedans, et partout en Afrique francophone, de faire venir ou de mettre pression pour que les responsables de l'assassinat de Thomas Sankara soient jugés. Y compris celui qui est caché, planqué, en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous estimez qu'il faut mettre fin à un système, la France-Afrique. Mmh. Alors, on a vu le président Emmanuel Macron prôner une rupture. Alors, cette année à Montpellier, vous avez vu ce qui s'est passé 8 octobre. Euh, de France-Afrique, on est passé à, à Afrique-France, avec cette fois-ci en lieu et place des, des acteurs politiques, la jeunesse de la diaspora et d'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé. Votre regard sur cette rupture voulue par le président Emmanuel Macron bon, Je ne vais pas commencer par Macron parce que c'est un détail de l'histoire, mais je vais commencer par mes jeunes frères ou moins jeunes, parce qu'il y en a qui avaient mon âge, d'autres qui étaient plus âgés, qui, ont, qui sont venus, qui ont été cooptés, tout le monde le sait. Euh, je veux préciser avant toute chose qu'il faut, qu faut séparer euh, l'amour que l'on peut avoir pour les siens et la critique politique. Donc ce sont des gens que j'aime, ce sont mes frères et sœurs. Je sais que ma, ma, j'ai des gens dans notre camp qui disent non, il ne faut même pas les appeler frères et sœurs. Non, je pense que ce sont des frères et sœurs qui... On leur a payé le billet euh, gratuitement, on leur a mis le visa, ils sont partis visiter Montpellier, euh, <rire> aller-retour aux frais de la princesse, Bon, ils sont venus raconter un peu n'importe quoi là-bas. Certains ont parlé, reconnaissons-le, reconnaissons certains ont parlé avec, euh, avec sincérité, certains ont rappelé des choses que tout le monde dit, mais euh, leur participation à cet événement n'a rien fait d'autre qu'alimenter le narratif de la restructuration du néocolonialisme au XXIe siècle, néocolonialisme français et une extenso globale de manière générale. Je dis qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de très intelligent ou de très bien conseillé. Il sait qu'aujourd'hui au XXIe siècle, ce qui donne le tempo, euh, et c'est pour ça qu'il fait en sorte que je me sois persécuté notamment euh, en, par certains dirigeants, certains de ces sous-fifres, euh, ce qui donne le tempo politique en Afrique francophone, c'est les membres de la société civile, ce sont les leaders citoyens. Zygmunt Brzezinski, aux, dans les années 80, disait que le XXIe siècle sera le passage, le transfert euh, du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui finirait par la suite au niveau de la base. Cette base, c'est ce qu'ils ont architecturé comme étant la société civile. Cette société civile en Afrique francophone, on l'a vu à travers nos mobilisations contre le néocolonialisme, la question du franc CFA, il a suffi de... Qu'on démarre ça fin 2016-2017, même si ça fait des années qu'on en parlait en hein, off, pour que les comptes d'opération soient supprimés, qu'il y ait des restructurations de forme, cosmétiques, mais qui existent quand même, qui soient effectuées. La question de la, de la remise en question de la présence politique et militaire française, la remise en question de la France-Afrique, est venue non pas de nos dirigeants, mais de nous autres petits citoyens. Et donc Macron connaît notre force. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Il a été très intelligent il a voulu diviser l'opinion publique africaine en deux. En disant, il y a ceux qui veulent la rupture avec l'élite française. Je dis bien l'élite française, pas le prolétariat. J'ai plein d'amis de Gilets jaunes, j'ai plein d'amis au sein du prolétariat français. Je suis moi-même né en France. Je ne suis pas, c'est comme Mélenchon qui critique la France-Afrique. C'est pas parce qu'il critique la France-Afrique qu'il est anti-français. Il faut qu'on soit un peu aussi intelligent dans la critique politique. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui veulent continuer un dialogue avec l'oligarchie française, qui sont naïfs qui sont dans Mamadou pays des merveilles, qui croient que parce que euh, euh, euh, Macron dit qu'il veut changer, cela signifie que le capitalisme prédateur, le néolibéralisme euh, globalisé, et notamment français, va changer. C'est une ineptie, c'est une erreur, c'est une naïveté politique pour ne pas dire une trahison sur un certain nombre de principes. Et je dis que Macron, en voulant copier la méthode de George Soros, qui fait la même chose avec Ossiwa, hein, Open Society for West Africa, ils passent leur temps à coopter euh, différents mouvements, de différentes OSC, je ne ferai pas de name dropping, c'est pas nécessaire, mais en, en étant dans cette démarche de se dire que ils ont des relais euh, qui propagent la, la perception de la démocratie à l'occidental, Macron, en agissant de cette façon, pense qu'il va réparer l'histoire, il ne fait que l'enfoncer, et je dis qu'il aura toujours face à lui des gens comme nous, urgence panafricanisme, pas seulement, d'accord, qui s'opposent, à la mainmise du néocolonialisme français vis-à-vis -vis de notre génération. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on vous entend dénoncer les les réseaux Soros en Afrique, tu mm -hmm. as financé plusieurs mouvements et tu continues d'ailleurs de financer plusieurs mouvements qui par ce relais, ont même créé des des médias tout ça. Oui, mais la question c'est de savoir vous qui vous financez-vous les choses sont si vous lisiez mes livres, vous le sauriez, j'en parle régulièrement, c'est un truc inabsolu. livres, il y en a qui ne lisent pas je, vos livres je, je qui je me suivent je, à eux que vous devez vous adresser pas forcément à moi. Est-ce que je peux vous répondre Vous dites, je peux vous répondre. – Vous dites quoi ?– Je peux vous répondre ?– Oui, vous pouvez oui, -y. Répondre. Merci, gloire à Dieu. Donc je disais que c'est inscrit dans mes livres, puisqu'on s'exprime au public, et aussi auprès de vous, je parle donc à tout le monde, à vous y compris. Et donc dans mes livres, je le répète à foison, que nous sommes financés par des États non-alignés qui euh, critiquent l'hégémonie de l'oligarchie occidentale de 1., notamment Cuba, ça n'a jamais été un secret. On a été soutenu logistiquement par l'un des conseillers du président Vladimir Poutine, Alexandre Duguin, qui est l'un des préfaciers de mon dernier livre, c'est pour ça que je vous disais, si vous aviez lu, vous le sauriez, Alexandre Duguin, donc qui a préfacé mon dernier livre, l'Afrique libre ou la mort, l'un des, des géopoliticiens les plus influents de la planète aujourd'hui. Nous avons été soutenus, nous sommes soutenus par un certain nombre de sportifs africains, ou va descendants de haut niveau, qui, sont, qui se sentent à minima, pour ne pas dire euh, euh, au maximum, euh, comment -je, concerné par les questions politiques que je soulève, on a réussi à créer un système financier qui me permet d'échapper, d'accord, justement, au désir de l'oligarchie française ou des réseaux Soros qui poussent les nôtres à aller dans une direction néolibérale sur le terrain sociétal et économique qui n'est pas en harmonie avec nos convictions. Donc, le schéma non aligné, j'en parlais en 2014, dans mon deuxième livre, Black nihilisme quand je critiquais justement ces réseaux Soros pour la première fois, c'était l'une des premières fois qu'on parlait de ça en Afrique francophone, ça m'avait valu au départ l'incompréhension, et je disais déjà dans ce livre que la méthode alternative c'est de trouver des pays opposés à l'hégémonie occidentale et avec qui on peut avoir des, partenaires, des partenariats ponctuels mais jamais éternels parce que le seul messie de l'Afrique c'est l'Afrique elle-même. – Justement, vous ne cachez pas aussi des financements, vous parlez de proches de, de, de, de, de Poutine, donc – Entre 6, 7, 8 Voilà, arrière. proche de Poutine. Mmh. Pour beaucoup aussi, euh, c'est vrai qu'il y, y a ce que vous critiquez euh, du cordon qui demeure toujours avec la France et, et les conséquences qu'il y a, mais on sait aussi que le continent est devenu aussi celui là où les grandes puissances se mènent la une la certaine France. guerre. Mmh. Ça c'est une réalité. Mmh. Et puis changer, comme on disait, euh, changer de joue, mmh. ça ne fait pas de vous euh, un esclave affranchi Voilà, je vais vous c'est très important. – Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui vous critiquent de jouer le jeu plutôt russe. Euh, – Le beaucoup est très relatif, parce qu'en termes quantitatifs, je ne suis pas sûr que le beaucoup soit en adéquation avec le réel. Mais je, je, vous mais, mais, mais je vais vous répondre, ce sont des gens qui ne suivent pas l'actualité, parce qu'il n'y a personne dans le courant panafricaniste qui critique autant que je le fais euh, l'adoration d'un certain nombre d'Africains vis-à-vis justement de la Russie qu'ils présentent comme des messies vous se... pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. c'est si vous... parce que vous, vous n'êtes pas encore mon sympathisant forcé mais ça va venir parce que j'en parle régulièrement dans mes interventions médiatiques. Ça forcé. force un peu je l'ai remarqué. Ouais, ouais. Un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora, je parle et il faut nuancer une chose. Euh, moi je suis proche de Duguin mais je suis en opposition, il y a... Le... on va parler clairement euh, monsieur Yevgeny Prigozhin qui est l'un des, celui qui a contribué à, à pirater, d'après ce que je sais, les élections aux états unis c'est quelqu'un qui à une certaine époque m'a approché, c'est quelqu'un qui a vu l'influence politique que j'ai, c'est l'un des proches de Vladimir Poutine, d'accord, et qui a dit que le Gamisébala, c'est un futur euh, grand en Afrique francophone, il faut le soutenir. Moi j'ai dit, et j'ai toujours dit ce que Malcolm X disait, tout le monde peut nous aider, mais seuls les Noirs peuvent nous rejoindre. Seuls les Africains et Afro-descendants, et in extension, en Afrique du Nord, s'ils se sentent concernés par le combat réel que nous menons, peuvent nous rejoindre. Mais à la seconde, où on m'a demandé de faire autre chose que ce en quoi je croyais, j'ai dit nos chemins se séparent. Quoi? Parce que là, non, mais se... en fait, j'en ai parlé dans mon émission sur Vox Africa en 2019. J'ai dit qu'ils euh, voulaient... Il voyait l'influence qu'on avait, il disait Mais non, est-ce que vous, ça ne serait pas bien que vous m'ayez les actions violentes J'ai dit que moi, je n'accepterai jamais de quitter le néocolonialisme français pour que des, des, des gens non africains me disent ce que j'ai à faire. Déjà, pour qu'un africain me dise ce que j'ai à faire, il faut se lever de bonheur. A fortiori, quelqu'un qui ne l'est pas, ça va être compliqué. Donc, c'est un secret de Polichinelle. Je suis très clair et très simple dans ma ligne, mais je dis que la géopolitique, c'est le contraire de l'autarcie. La géostratégie, l'art de la guerre, c'est le contraire de l'autarcie. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas, tant qu'elle est divisée, et c'est la réalité, nos dirigeants fonctionnent comme des cheffaillons de petits états, au lieu de comprendre qu'on devrait avancer tel un bloc, eh bien dans ces conditions, tant que l'unité n'est pas factuelle, nous sommes obligés de faire preuve de stratégie, de géostratégie en voyant les ennemis de nos ennemis comme étant des potentiels ponctuels amis. Ça c'est de l'intelligence politique. Thomas Sankara lui-même a été dans une démarche de cartographie aussi sur le terrain géopolitique, les gens avec lesquels il pouvait s'allier. On lui a reproché de s'allier à l'époque avec le responsable du Nicaragua, euh, si je ne m'abuse, on l'a reproché de s'allier avec un certain nombre de dirigeants qui étaient non alignés vis-à-vis -vis de l'oligarchie de moment donné, la rela les relations internationales, ça ne peut pas se résumer ni à l'autarcie ni au cordon ombilical entre l'Afrique et euh, l'oligarchie française. Moi je dis qu'il faut diversifier les partenariats mais absolument prioriser notre souveraineté et c'est ce qui fait que vous me pouvez me voir aux quatre coins du monde, je reviens juste avant c'est pour ça qu'on est un peu euh, surmené, on a fait cinq pays en un mois notamment un des pays dont je vous parlais on a été en Turquie, parce que je vois qu'Erdogan ces derniers temps est en train de taper sur euh, la politique étrangère française mais personne n'est naïf ici ne pensez pas que je suis en train de dire que cela signifie que Erdogan ou que la Turquie va venir sauver l'Afrique ou que Poutine ou je ne sais trop quoi va venir sauver l'Afrique. C'est pour ça que dans nos manifestations, quand je vois certains qui sortent le drapeau russe en disant « Russie vient nous sauver », je dis non. Parce que ce n'est pas la solution. Un allié ponctuel qui peut nous permettre de former nos armées et de les remettre à niveau pour que par la suite on puisse se priver de cet allié est un véritable allié. Mais un allié qui vient pour faire à notre place ce que nous devons faire pour par la suite avoir accès à honneur aux régionales, ce n'est pas un allié, c'est un nouveau colon, et c'est pour ça que je suis toujours dans une démarche de diversifier les partenariats avec prudence, en étant toujours très observateur de ce qui se fait. Je parle de la Russie de cette façon critique, comme je peux parler aussi de la Chine de cette façon critique, mais chaque chose on s'entend. La priorité pour l'instant c'est de démonter la France-Afrique. Depuis que nous avons commencé, nous sommes, à mon sens, il suffit de voir ce qui se passe au Mali, il suffit de voir ce qui se passe en Centrafrique, objectivement, en bon chemin. C'est en grande partie... Euh, notre responsabilité est la responsabilité d'autres acteurs de la société civile, d'accord, plus ou moins, autant influent ou moins influent, peu importe. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction, avancer en étant toujours lucide et en se disant toujours que le messie de l'Afrique, j'insiste toujours dessus pour qu'on ne déforme pas nos propos, c'est l'Afrique elle-même. Personne n'est naïf. Vous dites allié possible, allié ponctuel, allié allié, mais on dirait que c'est tout sauf la France en allié. Mais parce que, vous savez, je ne sais pas, je suppose qu'on est tous mariés autour de ce... Enfin, où on a tous été mariés autour de ce plateau, peut-être pas, peu importe, mais on a tous connu euh, euh, de, les, les reines de l'humanité que sont nos sœurs, n'est-ce pas Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, et que euh, ce couple, pendant ce, ce, la durée du couple, l'un des deux parties tabasse l'autre, vole l'autre, viole l'autre, genre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, au bout de la 15e année, vous êtes en droit de faire, ou même avant, je l'espère, mais il y en a qui sont longs à la détente, vous êtes en droit quand même de... De, de, dire, de faire un état des lieux, de dire, bon, là, ça ne va pas. Là, c'est un chaos. Là, ça ne va pas. Tu n'as pas respecté ce qui était euh, prérequis. et bien, par conséquent, je demande le divorce. C'est tout. Quand tu, un partenariat, quand un couple ne va pas, on se sépare. Et peut-être même qu'après la séparation, on finira par mieux se comprendre. Moi, je connais beaucoup de couples qui ont divorcé et qui sont devenus de, de vrais amis. En quoi c'est un problème Mais pourquoi on a l'impression que l'Afrique, entre guillemets francophone, ne peut s'en sortir sans la France. Qui a mis cette idée en tête, dans la tête de nos dirigeants et de nos populations Nous le savons. Il y a une ingénierie sociale qui a été faite pour nous programmer et nous aliéner, c'est-à-dire nous rendre étrangers à nous-mêmes. Il est temps qu'il y ait une ingénierie sociale qui soit faite pour nous faire redevenir en harmonie avec nous-mêmes ou nous faire redevenir nous-mêmes, pour parler plus simplement. Oui, – D'accord, en fait, maintenant, vous avez expliqué… Ce qui est ponctuel, on a choisi ses amis, mais après aussi pour, pour s'en débarrasser parfois, c'est très difficile, surtout au niveau état, parce qu'il y a la coopération bilatérale et la coopération multilatérale. Vous négociez avec un état, c'est le partenaire des direct, mmh. mais après il y a aussi ces relais qui sont là, mmh. vous parlez des réseaux Soros et tout, mmh. mais ce sont des <rire> ils font partie de ce qu'on appel appelle les, les, les, les partenaires multilatéraux donc qui, qui financent des ONG qui financent ceci, qui financent cela mmh. qui sont aussi des relais existants mmh. et après aussi qui vous tiennent mmh. voilà, donc comment est-ce qu'on choisit est ces partenaires bien. en tenant compte de cette donne là au bon moment bien. où on dit bon je renonce parce que j'ai demandé un accompagnement <rire> jusque là, mais à partir de ce moment ce chemin je peux le faire seul Gramsci parlait de la bataille culturelle moi, je pense profondément que la politique aujourd'hui ne se situe plus au niveau des élites, mais se situe au niveau de la base. Oui, mais... Ce que vous dites, je vais vous répondre s'il vous plaît, c'est très important votre question, mais permettez que je vous réponde avec précision. L'exemple du Mali est l'exemple qui devrait être la plus belle leçon pour l'Afrique francophone dans sa globalité. Les réseaux Soros c'était aussi au Mali, depuis très longtemps, tout le monde le sait. Mais quand vous êtes capable de contribuer à sensibiliser une grande partie de la population sur les problématiques justement de la prédation, euh, du partenaire, entre guillemets, qui nous a été imposé, qui était l'oligarchie française. Eh bien, on se retrouve avec des partenaires de la France qui deviennent isolés à mesure que une grande partie de la population prend conscience et devient une masse critique qu'on ne peut plus négliger. Eh bien, c'est la même chose qui se passera tôt ou tard au Burkina Faso, qui, au Burkina Faso, qui, il faut le reconnaître, euh, est devenue, depuis l'assassinat de Thomas Sankara, la, la Mecque, euh, des organisations non-gouvernementales occidentales qui viennent coopter les jeunes africains parce qu'ils savent que la meilleure façon de ne pas faire renaître de Sankara ici, c'est euh, de financer, de créer un système de corruption qui endort les gens. sont ces là Vous les connaissez mieux que moi, vous êtes du Faso. Cité. Moi je suis béninois. Maintenant ce que je vous dis simplement, <rire> <rire> ce, que vous dis, ce que je vous dis simplement, c est, c est, vous les connaissez mieux que moi. Moi ce que je vous dis, encore une fois, nous ne les le... connaissons pas toutes. Connaissons ah, pas si tout. vous ne les connaissez pas toutes, vous comprendrez que moi, je les connais encore moins que vous, puisque je suis béninois. Maintenant, ce que je veux, ce que... né en France, franco-béninois. Donc, ce que je vous dis, qui est très important, c'est que, en étant dans cette démarche de pouvoir éduquer la population, sensibiliser la population, par nos mobilisations, par nos actions de terrain, nous pourrons être dans une logique de finir par isoler les organisations, les structures qui sont allaitées par la, la mamelle de l'élite occidentale. C'est ce que nous avons fait au Mali, c'est ce que nous, faisons, euh, nous avons fait en République centrafricaine, c'est ce que nous faisons dans différents pays d'Afrique francophone, et c'est ce, ce qui se fait au Sénégal, progressivement, c'est ce qui se fera, parce que Ouattara ne sera pas éternel, c'est ce qui se fera en Côte d'Ivoire, nous le faisons partout où nous le pouvons, et c'est quelque chose qui va changer. Et pour les nouveaux partenaires, nous le disons. Moi, je, dès lors que j'ai vu une puissance qui s'est installée depuis plusieurs siècles être en train de vaciller comme la puissance française le fait aujourd'hui, la puissance de l'oligarchie française, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun pays qui aura de chèques en blanc sur nos sols. Les Chinois, pour l'instant, sont très calmes, très tranquilles. Enfin, très calmes. Ils sont très tranquilles. Parfois de l'arrogance vis-à-vis de nos populations. Comme les Russes, dans certains cas, il faut être capable de le dire. Je dis « step by step ». Mais tout le monde va prendre. Tous ceux qui respecteront les Africains seront traités comme nos frères, nos camarades. Tous ceux qui violeront l'intégrité, et la dignité africaine seront traitées comme des adversaires. Et si nous sommes capables de faire bouger, de faire trembler, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que Macron est en train de gesticuler, de, de faire du bobar à euh, un peu partout. J'espère qu'on ne va pas me mettre en garde à vue parce que j'ai dit ça, puisque ici les gens ont la gâchette facile. Mais quand on voit comment Macron est en train aujourd'hui de, de, de, de s'écarteler pour essayer de séduire une partie de la jeunesse africaine qu'il pense encore pouvoir séduire comparativement à une autre qui sait qu'il a définitivement perdu, c'est parce qu'il sait que les mouvements que nous faisons sont des mouvements historiques qui sont en train de faire bouger l'échiquier. Et c'est là-dessus qu'il faut être capable de s'appuyer. Ni les Russes, ni les Chinois, ni les Martiens, ni les Jupitériens ne pourront empêcher les Africains d'obtenir leur souveraineté intégrale. Ceux qui seront nos meilleurs alliés seront ceux qui comprendront qu'il faut nous accompagner dans ce processus d'obtention réelle de la souveraineté. Alors, Je, je précise ma question parce qu'effectivement, euh, vous regardez ces structures qui bénéficient de financement, mm -hmm. parlent de promotion de la démocratie, de promotion des droits de l'homme, et de tout tout. Voilà. Vous, vous inscrivez dans un combat euh, de la promotion de la démocratie, mais avec une autre façon de faire, effectivement, qui mm -hmm. est différente. Mm -hmm. Alors, vous contractez avec un pays, j'insiste toujours, avec un pays pour le partenaire, qui dit aussi, moi, dans mon pays, il y a des organisations qui financent les jeunes, mais dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel domaine. Après, vous avez des jeunes, effectivement, qui sont Couler à cela. Alors, la prise de conscience de créer le déclic qu'on doit compter sur soi dans le discours, moi, je le perçois moins au niveau des organisations de la société civile Actuel. qui bénéficient de beaucoup d'argent. Parce que l'argent est venu pour un combat beaucoup plus précis. Parce que l'ONG dit Nous, nous sommes dans tel domaine, nous donnons l'argent pour Tout ça. À Tout à fait. Après... Qui ont créé des écoles, qui ont créé des centres de santé mm -hmm. et qui financent. Et s'ils bougent, ça ferme. Mm -hmm. Et la dépendance est créée. Ça crée un écosystème. Voilà. Mais mm -hmm. justement, comment est-ce que. En recevant avec le partenaire, on met des garde-fous et on dit un jour que si d'aventure eh, le robinet est fermé de l'autre côté, comment est-ce que votre école doit fonctionner, ou votre santé doit, votre santé doit fonctionner Parce qu'on est devenu très dépendant et c'est très ancré. Il y a un proverbe politique qui dit que l'élite occidentale prévoit pendant que ça, parfois, souvent, l'Africain ne se contente que de voir. Il faut qu'on soit capable d'approfondir le processus de l'analyse prospective. Et j'entends par analyse prospective le fait que on soit capable toujours, même quand on travaille avec des alliés, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, ça peut être des opérateurs économiques, ça peut être des États non alignés, ça peut être pour certains, vous avez parlé de Soros pour ceux qui sont de dans l'autre camp, euh, qu'on soit capable toujours de se dire, au moment où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait Nous qui vous parlons, au moment donné où ça s'est arrêté, où, où on a dit euh, à certains Russes, on ne va pas globaliser parce que certains Russes sont bons, d'autres le sont moins, d'accord certains Russes qui voulaient qu'on soit dans une démarche d'être dans des actions violentes et qu'on a dit, on n'acceptera jamais. Que quelqu'un dise à pan panafricaniste ce qu'il doit faire pour l'Afrique, c'est nous autres Africains qui, nous dé qui décidons. À ce moment-là, la collaboration s'est arrêtée. Mais on avait déjà au préalable, dans cette démarche d'analyse prospective, prospecté pour voir quels étaient les multiples partenariats. C'est ce qu'on appelle l'intelligence politique, qui pourrait permettre de continuer nos actions. On avait déjà créé un schéma, un écosystème qui permettrait d'avancer. Ce qui ne signifie pas qu'en effet, on a beaucoup moins de moyens que ceux qui sont payés par les Soros et compagnie. On se débrouille. Mais on arrive quand même à bouger, à voyager. Et je dis que si notre petite ONG Urgence panafricaniste, africaniste qui a un petit côté quand même international, réussit à le faire aux quatre coins du continent africain et aux quatre coins du globe, parce que nous voyageons partout, je suis convaincu que les OSC locales sont elles aussi capables de le faire. Être capable d'analyser le monde politique, comment il tourne. Je vous donne un autre exemple qui va être très intéressant. Et pour vous rappeler qu'en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Tout le monde sait la critique fondamentale que j'ai vis-à-vis du gouvernement italien. C'est un secret pour personne. Mais dans la guerre contre le néocolonialisme français, moi j'analyse toujours quels sont ceux qui critiquent la France et quels sont ceux qui peuvent être en tension à un moment T avec la France. J'ai vu que le gouvernement de coalition de l'époque, il y avait le mouvement 5 étoiles qui est un mouvement populiste on va dire de centre-gauche, c'est l'équivalent des gilets jaunes version italienne, et de l'autre côté le mouvement de Matteo Salvi, enfin centre-gauche, on va dire un populiste centriste. Et de l'autre côté, l'équipe de Matteo Salvini, qui est l'extrême droite italienne. Donc, Matteo Salvini, on a refusé évidemment de parler avec lui. On ne l'a jamais rencontré par la grâce de Dieu. On a rencontré l'équivalent des Gilets jaunes, qui était le mouvement 5 étoiles. On est venu à Rome. On a été reçu au Parlement italien, d'accord, par des députés et par le ministre délégué, euh, M. Di Stefano, d'accord, pour lui remettre un dossier sur le néocolonialisme français. Ils nous ont proposé, ils ont dit Vous voulez un financement Ils ont dit Non, nous, notre meilleur financement, ça sera que vous attaquiez le gouvernement français sur le néo français. Et bien ça, en accentuant ces tensions-là, on a créé un incident diplomatique chez, justement, pour la première fois de, depuis de nombreuses années, entre la France et l'Italie. L'intelligence politique, c'est observer ce qui se fait dans le monde, en comprenant que l'effet papillon, ce qui se fait loin, aura toujours des répercussions par rapport à ce qui se fait près de vous. Et pour revenir maintenant à la logique de l'indépendance économique, on oublie une chose, qu'on a un certain nombre de personnes, d'opérateurs économiques africains, au XXIe siècle, qui ont les moyens de pouvoir soutenir un certain nombre d'actions. Et Internet devrait nous servir, non pas simplement à voir euh, les clips de Beyoncé ou les clips de Rihanna, ou voir les matchs de foot de, de, de, de M. Oshimen euh, de Napoli ou de mon petit frère Kylian Mbappé du PSG. Ça doit nous servir aussi à nous renseigner sur ceux qui peuvent être des porteurs d'offres, des porteurs d'affaires, des, des opérateurs économiques qui peuvent nous contribuer. On a beaucoup qui soutiennent, notamment l'ONG, qui contribuent à soutenir le combat politique, toujours en étant dans cette démarche de souveraineté. Et si on s'allie avec des non-Africains Allons-nous ponctuellement de période A à période B avec des non-africains qui sont opposés à l'hégémonie d'Occident Nous, notre règle, à titre personnel dans l'ONG Urgence panafricaniste c'est de s'allier, quand ce n'est pas avec des Africains, toujours d'une période A à une période B, avec des gens qui n'ont pas le passif colonial vis-à-vis -vis de notre population. Premier point, très important. Et des gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, souffert de l'impérialisme occidental. Alors, il peut y avoir des exceptions avoir des nations qui ont été conquérantes. Vous regardez par exemple l'exemple de la Turquie. La Turquie a eu aussi une période très conquérante qui n'était pas toujours des plus belles. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on y va avec grande prudence. Mais dans le même temps, la politique de M. Erdogan, critique vis-à-vis -vis de l'hégémonie occidentale et qui souhaite que les pays africains et que les pays du Sud puissent avoir beaucoup plus de poids, il est intéressé, il sait très bien ce qu'il fait au sein des Nations Unies. C'est quelque chose qui peut nous arranger, je le dis et je le répète, la politique ce n'est pas les feux de l'amour. D'accord. Alors, alors la pour, pour, pour avoir des résultats, euh, certains de vos camarades ont décidé de descendre dans l'arène politique, c'est mmh. peut-être le cas de votre ami Hervé Ouattara qui entre-temps a fait une expérience politique. Qu'en mmh. est-il pour Kémi Siba On apprend que vous avez créé un parti politique très, au Bénin. Très qui a été, vous savez, notre pays, le Bénin a une spécificité où euh, quand vous n'êtes pas dans les petits papiers du président, mmh. euh, vous n'avez pas le récépissé. Ça, c'est aussi les réalités qu'il faut être capable de dire. C'est pour ça que lors de la dernière élection présidentielle, euh, il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait que des candidats qui étaient validés, cooptés par le président. Des matchs truqués comme ça, évidemment, ne peuvent pas aboutir à la constitution, à la structuration d'un parti politique béninois, comme nous le souhaitions. Je ferme la parenthèse. Euh, vous parlez d'obtention des résultats, mais je pense qu'on a plus de résultats aujourd'hui en ce qui concerne les victoires symboliques. On a parlé du France CFA, on a parlé de la remise en question de la France Afrique, on a parlé des questions de souveraineté, on a plus de résultats aujourd'hui concrets. On a parlé de la disparition des comptes d'opération que la plupart des politiques institutionnelles. C'est Martin Luther King qui, lorsque le président Lyndon B. Johnson lui proposait d'être secrétaire d'État aux, aux, aux Affaires étrangères, donc secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, euh, Martin Luther King lui a répondu que vous savez, Monsieur le Président, il existe des périodes où être un leader citoyen peut avoir plus d'impact et plus de poids que être un ministre ou un secrétaire d'État. Et bien c'est quelque chose que je crois profondément. Je crois que tout le monde n'est pas appelé, forcément, à devenir président, il faut que l'Africain arrête aussi de lier toujours la politique à, oui, il faut que je sois président, oui, il faut que je sois chef, il faut qu'on apprenne à servir plutôt que se servir, il faut qu'on apprenne à être auprès du peuple et de la base plutôt que toujours s'enorgueillir de titres. Si la nature fait que on, on, je suis poussé à aller vers cette voie institutionnelle, je ne vais pas dire, je n'y vais pas de manière ferme, mais je vous le dis très clairement, la liberté de ton, la liberté de mouvement que j'ai aux quatre coins du monde et l'influence politique que nous avons au sein d'un certain nombre de sociétés civiles, je connais certains présidents que je ne citerai pas pour ne pas avoir de problème, certains que vous connaissez très bien, qui m'ont dit comment vous faites vous jeunes citoyens pour avoir autant d'influence sur la jeunesse africaine. Ça devrait donner matière à réflexion. – D'accord, alors vous avez parlé du, du franc CFA, vous estimez qu'il y a eu des victoires d'étape. Alors pour ce qui, voilà, oui. qui est de, de, de, de l'écho, il y a une nouvelle échéance, on parle de 2027, est-ce que vous y croyez finalement Parce que jusque-là, l'écho c'est un rêve. Euh, – Ce n'est pas un rêve, ça a été un rêve pendant les années 80 quand ça a été lancé par les membres de la, CD, les membres de la CDAO, on a ressorti des tiroirs un projet qui a été complètement laissé aux oubliettes, à travers nos mobilisations, d'accord En scandant que nous voulions une monnaie à taux de change flexible, à un panier de devises, là où le franc CFA est fait, hein, une monnaie à taux de change fixe, arrimée à l'euro. Nous sommes arrivés, à travers nos mobilisations, à pousser le petit Macron. C'est important de le dire. À supprimer le compte d'opération, qui était l'une de nos revendications. Revendication historique, c'est une victoire que personne sur ce terrain-là ne pourra concéder. Mais... Le plus gros poisson, le plus gros problème est toujours en place. Et c'est pour ça que le combat continue, pour ne pas dire s'accentue. C'est que on est encore dans une démarche où Macron et son acolyte Alassane Ouattara ah, essayent de transformer le franc CFA, le maquiller en éco. Donc il a volé le nom authentique de l'écho, d'accord, pour en faire un franc CFA sans compte d'opération, mais toujours avec un taux de change fixe arriver à l'euro qu'il va imposer au sein de l'UMOA. Le débat qui se fait actuellement, pourquoi 2027 C'est qu'il euh, faut que les critères de convergence soient respectés au sein des pays de la CDAO pour qu'on puisse arriver à, justement, cette monnaie unique. Or, tout le monde ne part pas du même point de départ. Premier point, et la crise du Covid a dérégulé un certain nombre d'économies qui fait, il faut être capable de le reconnaître, que ce soit à travers le tourisme ou un certain nombre de choses, mais pas seulement, que nous sommes obligés de prendre un peu plus de temps. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, je parlais de cela avec l'ambassadeur du Nigeria, nous sommes dans un temps qui est diplomatique. Il faut qu'on soit capable de prendre ce temps-là. D'accord Quand on doit sortir, on sort. J'en parle du franc CFA tout le temps mais il faut être capable aussi de respecter les mécanismes institutionnels. Je pense véritablement qu'avec le Nigeria et le Ghana, sur ce terrain de la question de la monnaie éco arrimée à un panier à devises, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a fait le travail au niveau de la rue, l'histoire qu'on souviendra. Il faut maintenant laisser les dirigeants faire le leur. Si on voit que 2027, on continue à nous dire oui, ça va être repoussé à 2040, c'est là où on va ressortir l'artillerie, la lourde artillerie, symbolique bien sûr, sur cette question. Moi j'aime bien la question de se déterminer par soi-même. Le cas du Mali aujourd'hui est très intéressant dans la façon dont les choses sont en train de se faire. On a un Mali qui a du mal face au terrorisme. On a les Français qui sont présents depuis euh, pour, dire, pour, pour dire présence forte 8 ans. Il n'y a pas les, a pas les, les effets probants qu'on veut. Les Français disent on s'en va, on est en train de prendre la solution euh, russe. Est-ce qu'on sent un Mali au fond en train de en train de travailler sur une offre domestique Parce que vous disiez à un moment donné, c'est nous qui allons nous sauver, ce n'est pas les autres. Est-ce que, quelquefois, on ne déplace pas souvent le problème en indexant souvent l'autre Est-ce qu'on on, on oublie qu'on doit se construire ?– C'est très important votre question, mon frère, et c'est en harmonie avec ce que je dis quotidiennement. Et je vais vous répondre sur le cas du Mali. Il faut bien étudier ce que le Mali dit. Les Maliens ne disent pas, aux... je parle des dirigeants, les Russes venaient nous sauver, ils disent, ils ont demandé à Wagner, qui, contrairement à ce que des ignorants géopolitiques disent dans les médias français, Wagner, c'est une structure sous-traitante du ministère des Affaires étrangères russe, je connais ce pays de l'intérieur, je sais de quoi je parle. Ils ont demandé à Wagner, à ce que Wagner vienne les aider pour la sécurité, et que Wagner contribue à former les militaires maliens, pour que les, les, les militaires maliens arrivent à un niveau où ils n'auront plus besoin de Wagner. Je pense que cette offre est courageuse, que cette démarche malienne est courageuse, et c'est très loin d'être dans une démarche de vassalisation ou d'assujettissement. Là où je peux être mal à l'aise, j'en ai parlé avec mes, mes petits frères et amis au Mali, c'est quand, dans les manifestations, on brandit le drapeau russe, etc. en disant venez nous sauver. Non, parce que je pense que c'est une erreur de le faire et qu'il ne faut pas qu'on aille, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme je le dis régulièrement, d'un assujettissement à un autre. Il faut différencier partenaire de parrain. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que pour bien connaître le Mali de l'intérieur, de la base jusqu'à certains responsables politiques, qui sont pour certains nos sympathisants de longue date, il y a une croissance de la souveraineté et du panafricanisme au sein de la population malienne qui n'a jamais été atteinte depuis la période des indépendances. Je le dis clairement. Et il ne faut pas qu'on qu répète ce que les abrutis des RFI, vous m'excusez, mais je dis toujours ce que je pense, euh, euh, disent quand, quotidiennement, quand ils disent oui, euh, le Mali change, euh, passe d'un colon à un autre, etc. Non, la manière dont le Mali appelle Wagner, ce n'est pas une démarche coloniale. – Mais les Russes ne viennent pas forcément par Bonomi. – C'est aussi des, des puissances. – Mais je dis, et je répète, y a, en, en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Il y a des contrats, évidemment, je n'ai pas, pas les détails, mais il y a des contrats, évidemment, qui seront passés, il y a de l'argent qui va être donné en contrepartie, c'est évident. Mais dans tout contrat, il y a un échange de bons procédés. La question, c'est qu'est-ce qui va sortir le plus gagnant de cela. Dès lors que l'armée malienne arrivera à l'autonomie, je peux vous assurer. Que ce sera une grande victoire, pas simplement pour le Mali, mais pour l'Afrique, entre guillemets, des colonies françaises dans son ensemble. C'est très important. De Merci, à Seba, d'être passé au tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Avec vous, nous avons parlé de vos combats, le france CFA aussi, la France-Afrique. Merci, Monsieur les juges, pour ces clés de lecture. On met un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité Manatana. Restez fidèle au programme des médias leaders True TV et WTFM. Thank <laughs> you.